Bokit pat pas de tomate hier soir. M'te toujours dit ou la police capable. mais malheureusement, ou pas de kwe, Mais preuves tendez Xavier Seyid se yon commandant bim qui rete dans Thomasin. hier soir, bandi attaqué la kayli. Monsieur leve plaque, li mette l' sous deux pieds militelles, li ouvert si wal, li rale pie bef, li rale pie kabrit, li zi servi ensemble avec nous ti monsieur. Oh, oh sa tande ya policiers coup de balle, les coups de balle, les mettez garçons à terre, garçons te, garçon fun, garçons des patchats, les mettent, les mettent, les -mette. mesdames, mademoiselles et messieurs, les même seulement les camper, les tout plus passer, plus spacé, Et les wap gade, comment policiers shooté bandit, les bandits, ils vont, ti vont, ça Aïe, aïe, aïe, bon Dieu. M'bral <laughs> montre ou comment action a tap passé sans surprise rale les chez Vite l'homme frappe encore comme une pétition ville. Mesdames, mademoiselles et messieurs, j'en situation a déroulé actuellement là, dans le pays d'Haïti, malgré divers pays amis fait qu'on est yo préoccupé par yo pas crise sécurité sécurité qu'on pays. Mais sa président Jovenel Moïse pas de rive dans pays ça route pour le river pour rappeler ou environ yon million moun te mourir dans pays Rwanda dans génocide Eh bien mesdames mademoiselles et messieurs ça qui passé dans moment là dans pays d'Haïti Eh bien pas différent de ça qui était la cause génocide ça rale chez vous, on explique l'expliquer ou senti proverbe créole la dit Trop, gratter crevé koui. C'est sous parole, ça m'a dit, oui, est vini, pendant m'a invité, ou rale chez ou Chita, consommé et faut pas, ou la caille ou c'est un plaisir. Tout tripota y'a, ou nan bon timamit, sans retirer, et sans metter. Bonjour. Bonsoir tout le monde qui j'en Encore une fois, ma vous merci. Merci parce que vous faites confiance pour nous informer. Merci pour fidélité ou ak patience ou patience. Merci parce que vous like, Merci parce que vous abonnez. Merci parce que vous partagez la vidéo. Ça fait nous plaisir en pile. Encore une fois, vous faites tomber sur le channel. pas hésiter. Activez cloche de notification pour pa ne pas rater aucune vidéo. Zami Pau Foucault. Nous avons une chance de présenter un petit compte matin. Et compte ça, qui c'était de l'eau camper. Merci à chaque fanatique qui a commenté réponse répondu dans ses connes un petit crack pour nous voir compte. Nous gagnons. Tout le fond, Tout le monde Pa Pas hésiter. quitter de réponse. Pas ou là dans le commentaire. Ça fait nous plaisir. En pile. En pile. C'est ça qui baille. Imbécile. Papin. À la belle courri belle, si bouquet pas existe. Mesdames, mademoiselles et messieurs, pendant le dernier moment, il faut que qu'il un paquet de zones dans le pays d'Haïti, bandits achetés, lâchés en content. Mais les policiers qui toujours étaient déterminés malgré situation difficile, ils pas baissé les bras, ils continué bataille, ils continue continué à frapper jusqu'à dernier soupir, pas n'ont pas baillé les bandits. Frère, bien aimé. Eh bien, il faut que je vous dise, un commandant qui fait partie de l'unité BIM. Eh bien, citoyen, ça a servi pays qui était dans le Mais chaque jour, il toujours des dans le capital pour que les villes travaillent. Eh bien, dans après midi il y a li paquet li, li monte l'économie, il y là, un la Depuis divers temps, dans Thomas Saint, ganti-makaka, ap banda Nan pi ba ou nan centre ville, Petionville, et soeur bien-aimé, ou j'en vite l'homme, kap frappe, et pi, sou comme une li l'ilon j'ai tout, la frapper Kite tabar, monter monte quoi les bouquets ou pral croiser ensemble avec, gang 400 qui kap fait l'appli et les botan, tout koton passe, se gang, kap fè la et le botan, se gang kap ransonné pendant dirigeant aurait été bra kwaze. Et frères so et bien-aimé, ou kapap rappele ou nan jou passe yo, et eh bien, pendant directeur académie police la a entré bandi vide la tête et neg sa yo se soldat vite l'homme pas besoin d'ou. Jean bandi yo à l'aise pour y arriver à tuer directe. Académie Police, tiré commandant, yotye simple policier, yo tiré commissaire, tiré général. Enfin, mes amis, nous ne pas qui c'est pour nous relever encore. Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, comme vous connaissez pendant le dernier moment, là, en pile bandit si prend plaisir, cible policier, veillez qui compte policier, pour débarquer, pour que yon al, tué policier, saccagé, volez, kidnappé, fait toute vie et mauvais actes. Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, hier soir, ça qui passait dans Thomasin. Policier ça qui relève Xavier Seyid, débarquer la Kaili. La journée, les policiers sa sauti la protéger et servit population. Dans après midi les mêmes, les vignes la, vi la proposent, les des déchets pour protéger la ville. Est-ce que tu comprends, peuple haïtien? Oh oh, pendant nuit, la nuit, là, bandits envahissent les peuple haïtien. Donc si bandi Diop capable envahir la Kaili, c'est pas première fois il a veillé. Il a veillé depuis yon, bel bout de temps. Malheureusement, c'est bien compté, mal calculé pour gagner. Rive bandi au rive frère c'est bien-aimés qui ça pral pral de chien yon va le faire, il va le tuer des chiens. Parce que depuis yon inconnu rentre dans la cour, chiens a commencé à japper et bien moun qui dans la Caille pral leve, yon a Yap koné gong bagay de yo. Et chien yo, gon son série de chien, mero te bel chien, donc ou te kapap di, se pané poti chien kap, hap hap hap, la nuit, donc se de chiens estu. Le polisy a senti que chien yo pran bali chien yo mouri, li fe, eh, eh, eh, eh, fom met pie mde Rapidement, peuple haïtien, li mette l en position combat. Li level la se li. Les li si wali li prend pied cabrit li prend pied bœuf li prend pied cochon tout il faut prendre parce qu'on distance la vini son avec un pied bœuf pour genter attraper les depuis l'autre bois ces pieds bœuf là gagne force tu comprends mais on gens ont besoin pour gren qui prête, et pied bœuf là trop long, donc son petit pied cabrit pour aller pour co et eh gon jen yon ka koucha a ter à, ou konne kochon reme fote kol nan la bou, donc gon t'y piè pour pou kou tout pepa isien. Sotande ya. Polisye ya. te pren formation. Ki pa mette. Iniforme la police ta sou li poubel toel. Alléluia ge bon dieu pepa isien. Eh bien, ki sa ki pral passe nan dossier ya. Misye kome se sevi gasson. Misye sevi gasson. Ou pa mande mou kose. Garçon tombé. Garçon déchiré. Garçon fan. Garçon baï, il sent un coup cochon. a fait sacrifice pour les Dans vole, garçon volé. Bandit fait pâté. Bandit fait pepa au mat, papa ici. Monsieur craze nègre. Monsieur moule nègre. Monsieur dépatché chaque garçon. Il fait une bonne nouvelle dans le pays. L'emmissie fin mette gasson à te. Lorsque ces soldats de position yè, ou wale de ouais, je vais mourir, viens sauver. mais bien, c'est en position combat ou mette e ou, ou garçons à te. Sak nan men ou nan, c'est pas grin sel ni grenali mette li tirer. C'est katouche li tirer c'est pas chiko, mette bal nan monde da bandi yotou. Et ou kon sa belle nan histoire, bandi sa qui kite envahi kay polis yè frèse se se bien aimé. Y ont gagné points, ou bien pas braker cartouche. C'est <laughs> là, Mabdu, jour devenant venants derrière, les cahiers cassés t'es trop. C'est vrai que ou gamba ou point, mais ils pas voyons al traverser Kafou, soit al traverser Kafou, soit on se Ah, pas où. Ah, négocier, négfem, mi kala peut pas ici. Et selon informations qui arrivent et joignent nous. Police passé 10 bandits tombe, li même seulement le mette pou yo me dit ou la police capable oui la police capable mais c'est vieux politiciens corrompu qui empêche la police travail qui fait politique la police qui a capacité pour mettre sécurité dans pays et grande policier ça li merite honoré et grande policier ça bandit ap respecter le pour la vie on pas chanter sur sous li mal parce que nous connaissons le servi ensemble avec vous. Vous avez des vous de des bons soldats, des bons de Mais si nous ne sommes pas des politiciens, nous avons politiser la police, qui empêche de mettre la sécurité dans le pays, nous avons toujours pas demandé, nous avons toujours pas plaint. Et mesdames, mademoiselles et messieurs, les que le dossier arrive et ça fait me rappeler avec l'histoire, ça te là, vous ne eh bien, ça te c'était yon gros chien, peu haïtien. qui te rete dans yon zone, qui te gagné trois petits cochons. Ça te la, y problème. Ça te la, emmerde yo Ça te la, empêche yon vivre. J'en ouais gang, jodia, empêche population à circuler. Ça qui pral passer nan dossier, trois petits cochons yo qui te rete ensemble, ou commence grand monde, yo vin separe peuple aïsien. Eh bien, le ou separe, chaque monde pran responsabilité Yo, faut yon faire kai pour yon rite. Eh bien, qui sa qui pran le passe? Pendant sa te la, fou yon déplace? Gout si cochon qui dit li même la, construit caille pal la, en paille pep aïsien. Le fin construit ti kai pal la, et puis, il invite l'autre, il vient de la dit, yeah, c'est bien, c'est bien chaud, en forme, là, walaise. Deuxième, a construit L'autre, il a il vient Oh, c'est bien, c'est bon. Mais troisième, cochon, a fait une réflexion, peuple haïtien. Il dit, ça, c'est pas un petit chien qui pitié, il est sauvage, il a pile force faut me préparer pour lui faut préparer c'est le puissant même j'en Ouais ganyo puissant et puis il dit lui même la fait caill pa là en planche et puis bon parti frères et bien-aimés l'a quitté yon ti en lait de quoi s'il a fait manger pour chaleur la fille est capable sorti tu comprends sa te la nan bloc la, li commense ba y brimad. Li passe kote premier tsiko chou ki te fe ka y pa y la. Li monte sou ka y la, li sou ke li kaze. Tsiko chou an pou li kouri, rete deuxième nan. L'el reve ka deuxième nan, l'el monte sou do ka y la, li tchiki tchiki, ka y kaze el pou li kouri, yo toude. Yo aleka y troisième nan kounya. L'el reve, le yo ouve -re, -re pot la l'autre la ouvre pot la la yo de diable entre te di, ah ça te l'a manqué manje nous petite et bien nous qui sauver nous l'écraser caille nous même les gens où a jouné on te dit a bandit dans divers zones a écraser caille a tuer moun empile moon, moon obligable qui te caille au peuple haïtien pour y traverser pour y aller chercher refuge l'autre côté et bien frère c'est ça bien aimé rivez l'autre des petits cochonnières rivez caille troisième zone mien Zamié qui te fait caipalla, e il est très solide. Et puis qui ça y fait? dans c'est côté qui gagne et qui ouvre. Pour la fille, capable de sortir. C'est qu'au champ limon, il et puis il mettait une bombe d'eau chaude. Ça t'es là débarré? Mais ça t'es là débarré, Zia? Malheureusement, je sais où oh. la cunya. Mal, ma bresse c'est où? Qui cotez au bralé? C'est moi qui cotez au bralé parce que me caser déjà est sacré pour me ça te la soufflé, il pa pas Li Il sous l'eau, il Li pompé, pompel, pompel, pompé, il pompé, il est chivoté, il est chivoté, red est pas tout. Il dit, ah, ah, elle passe là. la. le froid, ils ont froid, ils pour froid, ils ont froid, ils parce froid, ils ont ti ils ont froid, depuis ont froid, ils ont la, la pendant. Ou pas, madame Kose. Ça te la sot tombe na bom glo Qui ta boui sou di fe. Ça te la boukane. Ti si ko chion le Victoire. Victoire. Nous prenons la. Ça te la tellement honte. Li leve le ve la un côté le cacher. Depuis le sa nan zon nan. Yore y sa te la qui boule, li des ti kochon ont la des choses qui ont fait fin boule qui ont fait des choses qui nan fait des si qui pa fait pou choses qui ont fait des ap qui ont a des choses qui ont fait des choses qui ça fait des fait Si la police frapper, si on prend policier ça comme ba di pas trop longtemps n'a délivré ou tendez parler de tonade, eh bien mes sac tonade celle sa police pou colle quand elles font dans I love you commandant. continuez frapper continuez servir population madame mademoiselle ces messieurs insolite nous bonjourner aujourd'hui. Hein? ou quoi c'est causé mes amis mm. ba pas parler causer ça mais pour négler, pour monsieur, qui n'est faction ça Faire chaque soir, ou pas vrai puis prier l'autre femme Si l'autre monde, la ou l'autre femme qui chargeait dans la dans ou pendant ce temps couché pour vous me Vous tellement me voyez vous sous dos. Hélas, hélas, vous avez vous vous voyez comme ça, vous comme ça, vous vous voyez vous vous voyez vous voyez comme vous ou qui fait action ça, et wap demandé de faire fè en pilote de ha? Non madame, fais voir passer. Justice! Justice pour diaspora! Justice! So, ça, dit, manger pour vous, ou pour faire pour pour pour et puis, et puis, on va crier, des enfants qui besoin, on va crier qui pas besoin encore, pas encore. Et tout ou ça, moi, est et et la, et puis, pour pas ou pas de si de y a le mise en et pas goûté. Je Pour me là, mes amis, je gade suis pas goûté. pas ici Je nan nan nan goûté. Je ne suis pas la Je ne suis pas goûté. mille ne pas d'abgoumé d'abgoumé moi-même que la police arrête-moi d'abgoumé quel loi habitation monte dans tête-moi d'abgoumé à ces femmes jeune moi-même parlons ça Marvel mettez-le dehors ou là au bagage jeune homme et puis à pour qui pelle ou à faire le gras pour l'Albaie demandez pou au bon mot bagage jeune homme parlons ça Marvel justice pour mes yo. Ah. C'est parce douce je ne pas fatigué, c'est pas fatigué, c'est parce ne pas fatigué, c'est parce que je c'est c'est parce que je fatigué, c'est parce que pas c'est fatigué, c'est je c'est je ne suis pas fatigué, je suis pas fatigué, je ne suis pas je je ne faut être sous mon, faut en pile pour aller en bas en ou Hé! Ou tout ça, vous faites moins ou te dis comme ça? Bouchon! Bouchon! C'est moi, manger mange là-dedans ou pas en bas. Et, en, me donne des messages à côté, si vous avez un petit bout, dans toute tout le monde, pour aller en bas en même avant là, j'en l'autre monde ou pas aller en bas. de sou en toi, j'en parle l'autre monde. Oh, méchant! Oh, méchant! Ça veut dire la vol, là. Hmm? Même pour l'anniversaire. L'imando pour aller en bas en bas. Ou pas balil comme cadeau. Dit bouche ou se mange. Et pour plier l'autre. Non, vous devez supposer méthode. Vous devez supposer méthode. Yon, de méthode Justice pour mesdames. Dans la diaspora, à la traca pour la vecaïté dans le pays ici là, monsieur. Non, mesdames, vous avez souffert, oui. Oh, mais si, Même si Faites-le, oui, le oui. Fête, fête On fait, manger pour chaque jour la boule plimel. Mm, la couche à vol là ou pas balan Et vous perdiez. Allez, je vais nous amis de yor. Zami, quand vous avez coup de vous avez un coup de chêne. Vous de Vous avez un coup de chêne. Que un qui jouent, yon, qui fait bon ti manger pour lui. Il dit non, pas de souci en bas, pas de descendre en bas. M'fatigue, et puis la p'siblié de yon. Al a -tra la traka pour la On quitte dossier ça là, ou à e côté sécurité arrive. On quitte ça là. Mesdames, mademoiselles et messieurs, fok mwen di ou, zak et sécurité continue à tailler banda. Hier, la police nationale mettait en bas de bras droite vite l'homme. sentendez hier soir, dans diverses quatre en commune Petionville, en pile boulet boule. Et maintenant, là, y a un propriétaire qui qui est route frais, qui est les malheureusement assassiné. Selon l'information qui arrive joint nous, propriété entreprise là t'a bataille ensemble avec une équipe qui t'est venu pour kidnapper et bien toute bataille t'a bataille il t'a essayé comment l, ta capable rentrer dans kekaïria malheureusement et bien bandido tuer monsieur donc le moment m'a parle ensemble avec ou là c'est que bagaille sont extrêmement compliqué dans la commune Petionville. Et mesdames, mademoiselles et messieurs, je de te annoncer ou sa président Jovenel Moïse pas e de arriver dans le pays d'Haïti. Ça bataille pour pas fête là. M'a que les situation est là à cause protagonistes qui sous-terrain divergence politique yo quantité âmes qui sont en dedans pays et façon nèg qui gagne toute richesse paysan nan me yo façon politicien ensemble avec homme d'affaires à financer gang, sa président pas vlea, c'est lui-même qui pral rive, qui se route pour rive. Ça fait longtemps, mesdames, mademoiselles et messieurs, autant de parler de génocide rwanda. Joune Jodia, dis-je, ou nan l'expliquer mamite, n'importe qui. ce qui passé dans si le pays ci Et ça qui est passé dans le pays d'Haïti actuellement-là, les pas différent. Et c'est comme ça a commencé. Frères bien-aimés, Rwanda, c'est un pays qui a été colonisé, un petit pays, même j'en ja ensemble avec Haïti, qui trouvait le continent africain. Et Rwanda des frontières ensemble avec Ouganda, même Jean Haiti a frontière frontières ensemble avec la République dominicaine. Et bien, frères et sœurs bien-aimés, pays ça qui te colonisé, à cause de la colonisation, colons qui étaient un paquet de litiges dans la société, qui continue à ronger le pays, même après l'indépendance. Système colonialiste, là, qui te yon litige entre deux groupes qui vivent dans le pays. Je suis capable de dire y groupe qui est avec groupe qui est Ça Ce qui coûte plus, yon ou tout. Et tandis que ce qui yo, yon minorité, yon tout. Si. fais ça, bien aimé. Ou tout yon qui te coûteux, Et nous, pas ton et nous, nous, piti nou, ou noua fonse. Kolo yote considere yo comme Satan, comme moun led. Et tandis que, tout si yote yote yote si minorite zuit, yote ou, et yote ge pokle, yote considere yo comme petit bonzie. Donc, mesdames mademoiselles et messieurs, tout si yote, même avant l'indépendance, yote ge te abjoui, ça qui relè liberté. Vous avez goûter l'indépendance. Vous avez goûter ça goûte qui relè être libre, frère et bien-aimé. Parce que, quand vous avez mis en fonction publique, vous avez juge, vous avez professeur, vous avez docteur, etc. Tandis que où tout eu, <laughs> vous pas qu'à occuper gens de fonction. Frère et soeur bien-aimé, ça qui prend le passé, je ne sais pas faire quoi on l'a dit, zombie ont sel mais il ne pas m'en déranger. Les que tout ces ont commencé ouais, où est-ce que nous là, les ont en fonction, comment ils ont à l'aise, comment ils a bien mangé, comment ils a bien passé, ils ont dit hein hein, font une bataille pou nou libnet, pou moun sou nou. pour nous libérer, pour nous pagayer mon sous-tête nous. Ils ont commencé travail pour l'indépendance. Les colons ils ont ça, ils dit oh oh, ça passe et que monsieur où là. Yo pral commencer mettre yo sous côté, yo pral utiliser ou tout yo kounya. Comme étant donné moun sa yo, yo, tre, yo te traite comme satan, comme moun led, comme macaque etc. Eh bien moun sa yo, yo pral occuper fonction publique. Yo. yo pral professeur, yo pral juge etc. parce que la yo lot yo ab désobé, yo bien. Comme groupe ça, nous toujours minimiser nous toujours pr peut-être même même, yo a plus été fidèle ensemble avec nous. Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, notre date qui 1er juillet 1962, Wanda est eh bien indépendant. Le Wanda trouvaient l'indépendance. Li, Pas qui est-ce qui a commencé ensemble avec bataille pour l'indépendance. C'était tout si. Yo. Eh bien, quand colons qui ont pays, tout si, yo vin pris le pays. Kounia Kounia là, Après l'indépendance, ou nous ou nous en continuait, division en continuait, bataille la continué. Frère c'est ce bien aimé, après quelques années, même nous on a des salines, ou tout yon a eu qui soif pourvoir, yon ont a commencé à goûter qu'est-ce que le pouvoir. Eh bien, qui ça qui pral passe passé, pral a pris monarchie, tout si y a un coup d'État. Là on finit par coup d'État, yon fin pren par pays tête pays, et pas oublier au plus. Et quand humiliation, y a te était en bas mais tout si. Quand il humiliation humiliation, il était en bas mais Colon, il était contre pral il était Et moi, il était bien aimé, tout tout si ya, il lui-même qui t'a il même temps tout élite économique pays parce que depuis bien avant yo même yo te a commencé à commencé travail te t'aient commencé gérer un paquet de gros business dans le pays donc yon gain plus habilité, yon gain plus cob et bien frères et sœurs bien-aimés majorité ou tout yo, qui senti yon exploité et de perception domination minorité tout si yon, perception ça colon a te fourré dans tête yo, et puis, sortant ils ont commencé à marcher sur tout ça. Kounia, tout ont ki tout ça. Ils ont à marcher yo, oh oh, Ils commencé ça. pouvoir tout ça. tout ça. Ils ont commencé tout même jour jour dia ont on pas qu'et mon pays d'Haïti a pkité payer pour insécurité, kidnapping, etc. Il a traversé, il a pentrant République Dominicaine, ensemble avec divers autres pays qui sont caraïbes. Donc, où tout y que tout ciot si raciste, en veyot, parce que façon les colons ont été là, y a été yo et comportement tout si a été tout en veyot. Et mesdames, mademoiselles et messieurs, ça qui pral passe, réfugier tout si yon, qui l'a Koyo, Uganda, Yon pral forme yon la rebelle. rebelle. Et la mer rebelle qui est ce qui pral nan tête li? c'est yon citoyen qui rele, Paul Kagame. Paul Kagame, monte la mer rebelle c'est pour capable forcer tête, yo. C'est pour capable forcer tout toutes ces qui étaient courri, qui étaient ouanda, puis retourner la caille, yo. C'est pas journée aujourd'hui, ah ouais, bon pas qu'un n'importe qui qui était pays d'Haïti qui tout y a pas t'en énigme, y a retourner. Moi même pays ça me fait quoi, on va retourner là-dedans. Mais yo même, yo quitte était pays, persécution, etc. Et on dit, eh bien, à monter. Nous avons la mère rebelle pour nous faire des nou, pour nous travailler pour nous faire la nous Nous nou avons pays mère rebelle pour nous nou nou faire des sale. Dans l'année 90, la mère rebelle qui a été en tête, Paul Kagame, le peuple haïtien, a été Et depuis sous frontière Uganda, sort an de ya, yon mette baton sou la frontière, il a commencé à mettre des bâtons sur la ou tout l'armée gouvernement sur tout territoire. mettez bâton pour neige, rapidement. et eh bien, président ou tout après, ils appel ensemble avec la France. Même je si vois, aujourd'hui jeudi, nos dirigeants, cap vol, kap fait toutes sortes de bêtises, mais ont toujours fait appel à l'international pour venir aider. Tandis que au kap vert pays, les gars la France, si dit la France, dégageons, pressé, pressé, courir, venez aider nous. Freni rebelle qui ki soti, qui menace pouvoir. Lame français française pep peuple haïtien et sort en li libère réponse ensemble avec l'armée rebelle tout si et Paul Kagame ensemble avec toute équipe li retourner Ouganda. et bien mesdames, mesdames et messieurs à l'époque il y citoyen qui te relais Mousse c'est lui-même qui était président au Uganda. Il a supporté l'armée rebelle tout si. Yo. Eh bien, frères et sœurs bien-aimés, même moment Jean Bagay la passé, mais médias apprendre, tout le monde a parlé de lui à travers le monde, l'ONU foure bouche, pas oublier. L'ONU t'es ta L'ONU foure bouche pour dire ça a passé comme ça. Et l'élan y foure bouche le dossier, eh bien, li pral président ou tout, eh, pou l'siye traité de paix, ensemble avec responsable la mère rebelle, tout soua eh, qui se Paul Kagame. Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, traité de paix ça, eh, c'est pour yon capable séparer pouvoir parce que, effrenouye. Nous sortons sous même bout de sa qui passe, qui fait n'abgoumé. Mesdames et messieurs, ça qui prend le passer Malgré le traité, si, eh bien, extrémistes ou tout vraiment frustré ou dit, pas de bagaille comme ça. Zafè séparer pouvoir. Non, ah, non, non, non, non, non, non. Retire ça dans la tête, au président. Eh bien, frère, c'est ça, bien aimé, ça qui prend le passer dans le dossier. Ya même Jean Oué média fait les président Jovenel Moïse Gardez, non, gonje yo tape moun à la violence c'est comme ça journaliste qui fait partie de Ou tout yo population à la violence ou rappelez ou travail zénith fait donc mesdames mademoiselles et messieurs c'est chaque jour il a poussé moun à la violence même Jean-André Michel te dit achetez si celle nous achetez aliment, achetez gaz nous vous va le mauvais en pile et bien, c'est comme ça le journaliste si vous tab dit population achetez bagaille mettez la caille nous parce que joue prenez le mauvais en pile ça qui prend le passé dans le dossier ya. Dans l'année 1994, mesdames, mademoiselles et messieurs, eh bien, président a j'ai la vie ça, président Silla qui était le juvenal à Mana, eh bien, tu es obligé de commencer à modérer. Par Borisite, nous souvent dit, mettez de l'eau dans du vin. Calme, garçon, parlez trop fort. À cause de traité paix, l'Isie, ensemble avec chef rebelle, tout Tutsi Paul Kagame. Eh bien, quand y a là, le président a été pour le sortir pour que l'Italie et Tanzanie, pour l'Isie, un deuxième traité, pour le dire, la le pouvoir, ensemble avec Tutsi. Extrémistes ou tout yo, gouvernement, yo senti président trahi yo. senti président fait trois compromis. Le président Pa l'a pas le pouvoir, ça ne se fait pas. Yo monté un complot peu ici. Et monté, yo monté complot. Yo pral trahi le président, yo pral assassiné. Assassine, yo pral c'est pendant le président a retourné, sauté, la paix, y le pouvoir ensemble avec tout ceci. Si, oh. Eh bien, pendant avion l'avion descendre sous piste, résidence présidentielle, là, oh, oh, yon missile. Il prend l'avion. Bon, y tout le président, dépend de l'air, arrivé à Après, fin, saute, yon fin sauter président ensemble avec un missile. À tout le monde qui est ensemble dans l'avion, saut en dey, Journaliste qui te rete, kade non qui tape tant de signal Et dans moment, il y a radio qui te rele. mille collines, peu pas ici. Il y a dit population, marche tout y a tout. si. y tout de si suite, fini, yo. tout yé. yo. Et te y Trois journalistes frères et sœurs bien-aimés c'était Ferdinand Naïmana tege Jean Bosco Bagayaziguo tege Hassan Nzege, qui était déjà intoxiqué population et yon même vini ensemble avec liss tout si, bay by adresse yo di mes côtés yo yé mais qui côtés yo caché kade marché sous yo et yon te gagné un slogan tout power et yo te tout sou yo comme des rares peuple haïtien la isi, yal la frere et se so bien aimé so ya, voisin marché prend voisin. Kade nos élève marche sous élève. Timoun ti a tout parent donc paysan depuis Kout man chè pa bliye te dit population file man ou, tout ti dlo acheter ti achete sel mette la caillou gon bagay ki pral passé yo t'a préparé même j'en don katonan jou passé yo te kapel te di, dit Gaïon Maria ki pral tomber nan désert ya. c'était comme ça Et bien frères et sœurs so bien-aimés si grand monde tout si ça pa de ka courir allez non yo, lache yo. Ou qu'à quoi ça m'a là, et puis, ou je ne reste quoi à l'autre bout. Femme enseigne tout si. Vous avez femme de vente, vous avez si bébé à tuer. Ce n'est pas si cause pitié, même pas ici. Pendant plusieurs jours, il y a bataille. Les gens mourent. Les Femme, ou tout qui est marié ensemble avec un garçon tout si, il faut faire un choix, il faut y l'autre. Ou bien il faut que tout soit choisi, mourir ensemble. Situation est difficile, décision est compliquée, peuple haïtien. Après plusieurs jours, comme ça, il faut dire, eh bien, crime horrible ça qui fait sous nos peuple là, sans couler tant le rivier L'idée politique, l'église, l'organisation de la monde, tout tape la population à la violence, même gens ou sauté, ils ont sauté sous le président Jovenel Moïse. Et vous avez fait comprendre c'est tout ce qui est problème pays. Même Jean, gens, dans le jour passé, le président Jovenel Moïse, même, il a battu ensemble avec les gens qui ont toute richesse pays. Pour la population anti la il a fait un dialogue entre amis, on les gens qui partager ou pas partage, ou pas faire comme ça. Et bien, malheureusement, les gens qui semblent avoir un président, ne peu pas il a des le système Eh bien, après plusieurs jours de bataille, frères et sœurs bien-aimés, environ 1 million de personnes la vie. Cadavres ont quatre coins du pays Rwanda. La L'armée rebelle, Paul Kagame, pral envahir le pays une deuxième fois et reprendre le pays pour un combat sur route et mettre fin ensemble avec le génocide. Madame, mademoiselles et messieurs, bien que ces scie c'était une minorité juive. Les ont pris pouvoir, ils pas dit yon ont tirer revanche par rapport avec ça qui passe, pour façon ils ont sacrifié famille yo, pour façon ils ont timoun, pour façon ils ont racheté femme enceinte près ses bien-aimés. Eh bien, les que Paul Kagame arrive dans tête pays a qui ça e le fait. Il chita à Tellement de cadavres dans pays a, mes machine pas cassées qu'elles, mais il a senti dans mes yo Les chita, li réfléchit bien réfléchi les mettait tête les sous-épaules. et une campagne réconciliation nationale sous thème vérité pour liberté. Après ça qui s'est passé, il n'y a pas dit que nous tout. Parce que s'il continue dans ce sa, vengeance Rangens prallerait mener une autre bataille. Donc de génération en génération, nous avons bataille. Mais si nous avons une réconciliation nationale qui fait que nous sommes capables de sauver la patrie. Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, je ne dis pas c'est ça qui s'est passé là-dedans. Histoire Wanda, il y a une pile de similarités ensemble avec le pays d'Haïti Y litige classe scolaire nègre en haut cap soucie nègre en bas. Y question de élite qui a pillé qui a volé l'argent peuple et ça pique grave non cap à nous un an peuple haïtien qui est quel nègre qui fait partie de classe moyenne qui gagne même coulé ensemble à qui sorti dans même position ensemble à malheureusement. Les cimes divisions, les poivres, parmi moun qui semblent ensemble yo, pou youn tout lot, pour que les mêmes soient capables de défendre en tout cas peuple haïtien. Dans la situation pays d'Haïti, il actuellement là, les temps yon les barils de poudre, les portes étincelles capables d'exploser. Sous-titres Bienvenue fini dans Haïti la République des coquets et c'est celle volée au ou capreté. Papa ici, quand est le projet ça Est-ce que la population a fait de l'eau Le directeur dit pas, il vient de l'eau de l'eau pour le parce que depuis le temps, le ministre n'a dit à papa, depuis le pas ce n'est pas à moi qui contrôle l'argent. Ce n'est pas la main qui mais il faut comment la fait, qui a la commencé. Qui situation lié? Directeur Dinéba assure ou vine peuple là. Vin peuple comment? Ou mette aléna, micro sa ADG. Dit moun grand bassin, moun pêche avec mon derrière rouge. Globo potable comment lié? Président. Monsieur, monsieur, monsieur. Entendez, tant directeur Dinéba cap dino, dlo grand bassin, Glo pêche là, avec l'eau taux rouge là, comment et qui trois communes ont de à partir de barrage marion directeur général Pre, Première phase là où tu dit moi président c'était pour nous faire ville grand bassin gain de l'eau c'est ça qui fait que nous un forage nous faisons un bouquin. nous font forage lié avec 24 panneaux solaires qui produisent environ 9 kW et nous avons un groupe électrogène qui est installé derrière deux commissariats hein, de 16 kW pour nous faire de l'eau arriver dans réservoir de 63 m3. Là. Actuellement, sous le galon c'est dans le kiosque de l'eau que nous construit dans la première phase là, que nous avons besoin de l'eau à partir de aujourd'hui. Et nous saluons Pierre des Poisson, directeur général, pour ça. Deuxième phase, là, nous. Pas autorisé pour le moment, pour nous dire, qui groupement, qui gagne appel d'offre pour acheter tuyau avec accessoires accessoire là. Mais, il a déjà attribué, nous Comment ça? Déjà, c'est tant est nous les peuples pour pas pousser dans les oreilles. Bid, seulement que objection à rapport à l'envie de la Pour nous dire, c'est au gain pour projet pour 3.2 millions de dollars. Combien de temps déjà Je suppose que ça prend une semaine pour bit dans nos autorisations. Si bid attend nous, nous n'attend que nous avons une objection pour nous dire, Eh bien, fait comment tué pour nous. Ok, nous, nous comment combien de temps pour tu venir et pour nous connaître un bassin à obéir à de Généralement, ça prend entre un mois et trois mois pour tu entrer. Et là parce que c'est tuyaux y'a qui sorti en Europe. Parce que nous pas produit tuyaux en polyéthylène. Ou bien ça fait dire que dans 90 jours, nous avons dit que le réseau a commencé à construire. Réseau hydraulique Nous, avons nous, avons dit, nous avons dit de préférence dans 4 mois, 120 jours, il y a un travail. Bon, mais, le président Bamouti, bon, une occasion pour me dire que les ingénieurs cubains ont fait un gros coup de main parce que nous avons construit une potabilisation. On, on, merci, son, monsieur, merci, merci. entendez tente en Son station de filtration qui prale... On s'allait dire, nous, nous allons traiter de l'eau qui a dans la classe. La traiter l l démontre, là. Je démontre au, attention que l'ingénieur cubain avec l'ingénieur haïtien on mette pour dîner pas. On a construit station de filtration hein, et ces stations de filtration hein, qui prale pomper de l'eau dans hein, le réservoir de 1000 m3 faire river Grand Bassin pêche avec terrier rouge à environ 17 km. Tout projet ça a coûté 7.2 millions de dollars comme là là. 7.2 de... millions de dollars là. Oui Mais première phase grand c'est 3.1 millions de dollars Non non, 3.2 millions de dollars c'est pour acheter yo. Mais Tuyo, ça pour tuyaux, tous les trois tous les trois villes tous les trois communes avec zone avoisinante. Très bien. Eh bien merci, euh, merci déjà. Eh bien, eh, bon. Eh, eh, euh, président. Président. Centre-ville au Cap après 15 ans a commencé à de l'eau. À partir du 19 mai, nous pourrons mettre en service la première phase-là. Bon. Merci, merci, merci de jésus pas S'il vous plaît, vous pouvez bon, si nous joindre l'eau Je vais vous dire comment ça va être. Nous chantons déjà des causes et des paroles dans le pays d'Haïti. Dernièrement, ministre travail, travail, travail a dit, nous pas attendre, nous on pas de travail, gardé. Ma pas besoin de parler, mais on a travail. Alors, quand vous gardé vicieux, êtes sûr, c'est dans pays ici. <rire> Bienvenue dans Haïti, pays spécial. Non, femme frère et bien aimés non, femme non. Vous ne faites quoi Femme au pas qu'il trop vide. Au lieu qu'il est trop vide, je préfère vider de l'eau là dans le papa ici. Matin, la m'levé la, font spaghetti la boumari marie Il dit m'y a envie manger un bon petit spaghetti, c'est se qu'on s'en prépare spaghetti en pouli. Meni, yon petit spaghetti au poulet. Noé, noé, mesdames. Meni, yon petit spaghetti au poulet. Mm-hmm, c'est se qu'on s'en prépare li. Fonti des de madame, ça, spaghetti, a des au là. c'est la maison. On va dire à la On va dire que c'est des On des des On nous on fait manger, mesdames, prenez note, prenez note, lever, faire manger, meni, viens apprendre comment pour nous faire spaghetti au poulet, meni, meni, mesdames, du spaghetti au poulet, meni, meni, prenez note, prenez note, oui, non pas que comment t'es ma, moi même quand je vais manger, ne a pas manger, ne a pas manger, ne a pas d'angers, mais sauf que, et c'est qu'on s'a pour les faire manger pour nèg là, bah un nèg, bah un dis droit drogué, okay? bah un nèg, bah un tout vide, moi m'a plein, <laughs> hein, hey! mise missez Bougarousse son messie, nous battons nous trop, nous sommes nous trois, <laughs> hein, on va pas aller là nous je nous mon vieux gris nous pas voulez, nous nous pas voulez mettre bah un amel, la souffrir là nous pousser l'agater, car nous l'autre malheureuse ka fait bon ti manje, l'autre l'ap pousser l'agater Li pav la l'homme, puis gade, vous avez la les salas, vous avez la chaîne à pièce. moi, je fait pour les femmes moi-même, papa, pas les femmes qui ont et je dis, non, madame, je dis, vous avez dit, vous avez dit, En tout J'aime toujours remendil Haïti dictature l'appel des anti. Haïti démocratie la république des Koke, celle volée ou caprété qui vivra verra qui mourra kakaka je vous merci parce que t'as suivi avec attention merci pour fidélité ou avec patience Mo prononner kite ou nan grand papa vous parce que c'est les mêmes seuls capable protéger ou ba ou la vie à la santé Bonjour bonsoir tout le monde non pas me sefou ko n'a dans l'autre vidéo au revoir à la prochaine bisou bisou demain matin 9h